Yo les gens, c'est Moonyooks pour un nouvel Allo News Préparez vos fusils, nettoyez vos armures, car aujourd'hui on a une bonne nouvelle Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer que la dernière pièce de la MCC va... Euh... Attendez, j'entends un truc Vous, vous l'entendez aussi Allo 4, Allo 4, Allo 4, Allo Exactement, la sortie d'Halo 4 sur PC le 17 novembre. Pour la première fois, les joueurs PC pourront découvrir Halo 4 dans sa totalité, qu'il s'agisse de la campagne, du Spartanops ou même du multi. Pour les joueurs PC, ça se passe comme les autres opus. Soit vous l'achetez seul, soit vous n'aurez qu'à le télécharger si vous avez payé la MCC à 39,99 comme mi. La saison 4 débarquera au même moment et permettra de débloquer de nouveaux contenus cosmétiques pour Halo 3 et Halo 4. Mais aussi l'ajout de nouvelles fonctionnalités que, telles que le matchmaking basé sur le périphérique d'entrée et surtout le crossplay C'est ça qui est bon Et pour finir, la saison 4 viendra optimiser le jeu pour les Xbox Series X et S et de nombreuses améliorations graphiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et à me dire euh, ce que vous en pensez euh, de Halo 4 déjà dans les commentaires, et surtout, qu'est-ce que vous pensez du crossplay et euh, le matchmaking basé sur le périphérique d'entrée. J'ai hâte de lire euh, tous vos commentaires et tous vos points de vue. Allez, à plus, et surtout, n'oubliez pas, vive Halo